Salut la pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été très demandée. Je pense que ça doit être la vidéo la plus demandée de ma chaîne même. Vous le savez, j'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup voyager Disney et notamment à l'étranger. Et c'est vrai que je vous ai fait une vidéo organisation de voyage à Walt Disney World et à Tokyo Disneyland. Et vous êtes très nombreux à me poser à chaque fois des questions sur Disneyland Resort. Puisque j'y suis partie deux fois, je suis partie en 2016 et en 2019. Pourquoi je n'avais jamais fait cette vidéo jusque là Vous demandez-vous Et bien la réponse est très simple. En 2016 quand je suis partie, je partais principalement pour le boulot. J'ai appris une semaine avant que je partais en Californie et euh, j'en ai profité pour grappiller des jours pour euh, aller à Disneyland. Et là c'est pareil, l'été dernier, euh, je suis partie aussi dans des circonstances particulières puisque Elisa n'a pas pu partir avec Alex et euh, c'est donc moi qui ai pris sa place et qui l'ai remplacée. J'ai dû m'adapter sur euh, bah, tout ce que Alex et Elisa avaient prévu. J'en ai profité pour du coup rajouter quelques jours et euh, pouvoir profiter de ma façon donc euh, reprendre mon hôtel etc. Mais là encore je l'ai appris au dernier moment, il a fallu que je m'organise euh, à la dernière minute donc je suis pas forcément la mieux placée pour vous donner des conseils d'organisation et j'espère que vous le prendrez bien en considération dans cette vidéo. C'est plus une vidéo mes conseils euh, après être parti que... Euh, une organisation extrêmement stricte et donc euh, vous grappillez par-ci par-là mes petits conseils, mes petites astuces mais je vous conseille malgré tout de vous renseigner aussi sur internet, de bien préparer votre voyage pour ne rien rater. Alors tout d'abord un petit point s'impose, qu'est-ce que c'est Disneyland Resort C'est euh, le premier parc Disney qui a ouvert au monde qui a ouvert du vivant de Walt Disney puisque c'était quand même son rêve ultime et donc du coup c'est une magie qu'on ressent en fait dans ce parc. Il est situé euh, à Hanaheim qui est donc à une heure une heure et demie de Los Angeles donc en Cali et c'est un parc qui euh, n'est pas aussi grand que Walt Disney World, puisque Walt Disney World, enfin il y a quatre resorts, plus deux parcs aquatiques, euh, une montagne d'hôtels. Là on est sur un parc à une échelle plus humaine. Euh, qui est comparable plutôt à Disneyland Paris bien que ce soit un peu plus grand que Disneyland Paris mais vous comprenez l'idée. C'est pas la même organisation que Walt Disney World où là je m'y prends euh, avec plus de 6 mois d'avance. Là on est sur un parc qui se fait en quelques jours et d'ailleurs je vous recommande vivement, contrairement à Walt Disney World, de ne pas prévoir votre voyage uniquement euh, là-bas. C'est un parc qui est magnifique, qui a le charme de l'ancien, qui a une véritable âme à l'intérieur, il y a un soin au détail. Moi j'adore ce parc honnêtement, euh, c'est vraiment l'un de mes préférés mais c'est vrai que si je dois vous donner un conseil, un premier conseil, si vous choisissez de partir dans ce parc là, pensez à également visiter les environs, aller à Los Angeles, aller à Universal. Ne faites pas que Disneyland Resort parce qu'en termes de durée bah, ça vaut pas un Walt Disney World. On m'a demandé du coup le nombre de jours idéal à réserver pour le parc, moi à titre personnel je pense que 5 jours c'est le top du top. Deux jours par parc c'est super, ça vous permet à la fois de découvrir toutes les attractions, tous les spectacles, tous les personnages et de refaire vos parties préférées. Moi mon petit bonus du coup c'est de prévoir donc deux par parc et un cinquième jour qui cette fois-ci est plutôt destiné à planer à aller d'un parc à l'autre refaire vraiment mes coups de cœur absolus deux jours par parc, c'est bien. Si vous avez trois jours avec euh, un jour par parc plus un dernier jour à mixer l'un ou l'autre, c'est bien. Après, il faut faire quand même gaffe aux flics de fréquentation. N'y allez pas un jour où c'est trop bondé. Mais ça se fait en trois jours. C'est pas trop mal, vous avez le temps de voir l'essentiel. Pour moi, du coup, l'option du ticket parc-offer, c'est une option donc, qui vous permet euh, de passer d'un parc à l'autre toute la journée. C'est pas une option que je vous recommande si vous avez qu'une journée. à la rigueur, deux, ça peut valoir la peine si vous voulez switcher pour les spectacles nocturnes. Pour moi, ça vaut la peine vraiment à partir du troisième jour. Si vous avez au moins trois jours à allouer, à Disneyland, profitez-en, vraiment, vous profiterez du parc de façon spéciale. Petit conseil qui nous a à nous sauvé la vie en août dernier et que je vous recommande vivement, surtout si vous êtes aussi maladroit que moi. Euh, n'hésitez pas à relier vos tickets d'entrée à l'application. C'est de resort déjà parce que l'application est gratuite et qu'elle est ultra utile, mais encore et surtout parce que si pour une raison X ou Y vous perdez votre, euh, votre ticket d'entrée qui est au format papier, bah, au moins vous avez cette preuve-là pour rentrer et sortir du parc. Et surtout, autre option que moi je trouve assez intéressante, vous pouvez aussi vous en servir pour les fast passe Vous pouvez également gérer la restauration. Donc Vous pouvez euh, commander à des snacks, et donc éviter de faire la queue et venir chercher votre commande quand elle est prête. Et vous pouvez également gérer toutes vos réservations. Donc euh, moi je trouve que c'est vraiment un plan gagnant. Pour ce qui est de la période idéale pour y aller, il faut savoir que euh, les deux fois où moi j'y suis allée c'était au mois d'août. En toute humilité en tout cas, moi ce que je peux vous dire c'est que quand j'y suis allée en août, euh, la fréquentation était assez basse, en particulier en août dernier où on a vraiment pu profiter du parc avec peu de monde aux attractions. Après il fait très chaud donc euh, soyez préparés. Par contre ce que je peux vous dire c'est que du coup mon dernier séjour était à cheval entre août et septembre et début septembre et surtout au lancement de la saison d'Halloween, c'était blindé et ça commençait à devenir difficile. Donc le conseil numéro 1, c'est de regarder les crowd calendars euh, pour savoir du coup euh, bah, quelles sont les périodes vertes où vous pouvez le plus facilement y aller et les périodes qui vont être noires de monde. Combinez ça euh, au calendrier des événements Disney, super important. Euh, S'il y a euh, des Run Disney, j'en ai fait l'expérience en 2018, euh, avec la run Disney en avril, je vous le recommande absolument pas. Euh, donc gardez bien ça en tête, Donc, le calendrier des événements Également éviter les périodes de vacances scolaires pour les Etats-Unis Donc tout ce qui va être Thanksgiving, Spring Break, jour fériés, etc surtout éviter. Et après bah, le dernier élément à prendre en considération mais qui est quand même un petit peu important tout de même C'est la météo californienne donc là encore il vous suffit juste de googler De voir un petit peu quelles vont être les périodes idéales pour partir Il faut savoir que je suis partie donc du coup en août 2019 euh, en Californie à la dernière minute mais euh, je prévoyais en fait de partir en septembre 2020 parce que je voulais vraiment découvrir la saison euh, d'Halloween dans les parcs Disney et il euh, y a quand même des périodes où il y a quand même moyen de se dépatouiller pour trouver des périodes où il n'y a pas trop de monde. Autre question importante... Combien de temps à l'avance on prévoit son voyage A titre personnel, je dirais que ça dépend de votre cas. Si vous partez comme moi au dernier moment, sachez qu'une semaine pour prévoir le gros de ce que vous voulez faire, ça va. Mais si vous voulez par exemple partir en hôtel Disney, je vous conseille de checker bien avant pour trouver des réductions. Et sinon de façon globale, je dirais un bon mois d'avance si vous cherchez par exemple à faire des restaurants qui sont cotés, etc. Je pense qu'un bon mois pour être tranquille, c'est bien. Après, là encore, en dehors des hôtels Disney, euh, les billets, vous pouvez les prendre au dernier moment. Pareil pour les fast-pass, donc euh, ça se coupille assez facilement. Il y a un point qui est aussi important, c'est euh, de savoir comment se rendre... À Disneyland Resort puisque bah contrairement à Walt Disney World, et bah, c'est pas genre tu prends juste une navette de l'aéroport pour y aller. faut savoir que euh, donc Disneyland Resort n'est pas à Los Angeles même, donc c'est pas si facile que ça d'y accéder. Pour moi le plus simple c'est d'y être en voiture, c'est-à-dire soit euh, d'avoir un Uber. Il faut y penser honnêtement parce que euh, je trouve que l'option Uber est pas si chère que ça, en tout cas pas aussi chère qu'en France. Et en plus de ça, il y a pas mal d'options de covoiturage etc qui peuvent être envisagées c'est une bonne option en sachant qu'il y a quand même une bonne heure de route de l'aéroport jusqu'à Disneyland. Euh, vous avez également l'option des navettes. Euh, donc il n'y a pas de navette euh, officielle à ma connaissance pour aller à Disneyland Resort. Par contre, il y a des navettes euh, qui sont du coup des compagnies extérieures euh, qui sont disponibles. J'ai pris cette compagnie que je vous mets juste ici qui pour moi en tout cas a le meilleur rapport euh, qualité-prix. Euh, on n'a pas une qualité de dingue mais si on veut faire des économies et surtout quand on s'organise à la dernière minute, on ne dit pas non. Par contre le désavantage de ça, en fait la navette ne part que quand il y a euh, un certain nombre de voyageurs pour que bah, le trajet soit rentable. Il faut savoir que du coup, il marque les arrêts sur chaque hôtel, en fait, de votre destination. Donc, c'est une option qui n'est pas chère, qui vous permet du coup d'aller à votre hôtel, mais euh, on peut passer de une à directement deux heures de transport. Donc, il faut être patient et euh, si vous voulez en savoir plus, le site de Disneyland Resort est vachement bien foutu et vous avez tout un, tout un onglet, en fait, sur euh, comment y accéder. Et donc, du coup, bah, ça vous permet de savoir Comment y accéder avec notamment les options de transport en commun que moi personnellement je n'ai jamais pris donc ça peut vous être utile. D'ailleurs je vous parlais également des logements alors il faut savoir que euh, bien évidemment être en hôtel disney c'est génial euh, je l'ai fait du coup j'ai eu la chance de pouvoir séjourner au paradis spire qui est une très bonne option après moi les deux fois où je suis partie donc du coup euh, de mon côté avec ma propre organisation j'ai pris euh, des hôtels euh, qui étaient hors disney parce qu'il faut savoir qu'ils sont accessibles 10 à 15 minutes à pied du parc ça reste quand même facile il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de choses autour du parc vous en avez pour tous les prix, pour tous les budgets moi j'ai compté à peu près 100 à 150$ dollars la nuit ce qui est assez cher quand on est tout seul après honnêtement quand on divise la, la charge à plusieurs ça va et le dernier hôtel dans lequel j'ai été il euh, y avait deux chambres en plus donc j'avais quatre lits Enfin j'avais 4 couchages donc ça restait raisonnable. C'est l'option qui est la plus rentable financièrement. Encore une fois je suis dans un cas spécifique puisque je cherchais pas à me faire vraiment plaisir sur les hôtels. Et surtout moi quand je vais sur les parcs, j'y vais de l'ouverture jusqu'à la fermeture quasiment. Donc je suis à peine dans ma chambre, donc au final le lieu de résidence, ça va, c'est pas trop un problème. J'en profite pour glisser un mot sur le budget, c'est toujours un... un sujet qui est délicat parce que euh, pour moi c'est impossible de vous donner une fourchette. Dans le sens où on a chacun des envies différentes, on a chacun euh, des objectifs différents. Euh, moi je voyage toute seule en plus, donc ça fait automatiquement grimper les coups. Il euh, y en a certains qui vont aller dans des hôtels hyper chers, d'autres qui vont vouloir rien mettre dans la nourriture. Bref, il y a mille possibilités différentes. Pour le deuxième voyage, je serais incapable euh, de vous quantifier l'année dernière combien j'ai dépensé. Trop compliqué et surtout j'ai pas payé tout. J'ai pas pu rembourser à Elisa tout ce qu'elle avait mis dans son voyage, c'était pas faisable. Par contre, pour le premier voyage, en comptant l'avion, euh, l'hôtel et du coup les 5 jours de parc, plus le budget souvenir et la nourriture, j'en ai eu pour entre 1500 et 2000 euros, je dirais, en voyant très très large pour les souvenirs. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez faisable en sachant que tout ce qui est hôtel etc bah vous pouviez diviser le budget par 2, par 3 voire par 4 en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans la chambre Autre question qui me paraît assez particulière j'avoue que j'ai du mal à comprendre quand on me la pose on me demande si la maîtrise de l'anglais est indispensable pour aller dans les parcs américains eh bien oui, parce qu'en euh, France, on a beaucoup de langues qui sont exploitées dans les parcs. On est certes en France, mais on est surtout un parc qui représente l'Europe, et donc du coup, bah, en Europe, il y a plein de langues différentes, donc il y a plein de langues sur place à de paris par contre euh, dans les parcs américains c'est des parcs qui sont principalement à destination des américains et du coup la langue principale c'est l'anglais euh, il doit y avoir euh, possibilité d'avoir des casques audio en fonction des attractions etc après euh, pour être complètement transparente avec vous je parle pas si mal que ça anglais donc je me pose pas ce genre de questions quand je suis sur place je me débrouille avec l'anglais donc oui l'anglais est nécessaire quand même soyons honnêtes si vous maîtrisez l'espagnol, ça peut être bien aussi, surtout euh, bah, du coup à Disneyland Resort, puisque à bah, Los Angeles, ils parlent beaucoup espagnol aussi. Donc euh, si vous avez l'un ou l'autre, c'est mieux quand même. La restauration. Alors pour moi, la restauration à Disneyland Resort, c'est vraiment un plaisir, dans le sens où il y a énormément de choix, et surtout pour toutes les bourses. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des mille et des cents pour vous nourrir. Euh, déjà, ne serait-ce que parce que pour aller dans les parcs Disneyland Resort et Disneyland California Adventure Il vous faut passer par Disney Spring qui est donc le village local Et en fait dedans vous avez pas mal d'options Genre quand vous passez les portails de sécurité Vous avez le Earl of Sandwich qu'on a également au Disney Village donc qui est quand même assez raisonnable en termes de tarifs. Vous avez un truc de bretzel aussi qui est super bon. Bref, vous avez pas mal de petits snacks sur le stand. Et vous avez également à l'intérieur euh, des parcs plein d'options. C'est assez varié, en tout cas moi de ce que j'en ai vu. Si vous voulez faire des choses qui sont un peu atypiques et qu'on ne voit que euh, à Disneyland Resort et California Adventure, je vous recommande notamment euh, le Lamplight Lounge qui est donc mon restaurant préféré. Alors la nourriture n'était pas ouf. C'est plus un bar qu'autre chose pour être honnête. C'est pas de la nourriture qui m'a plu. J'ai pas mangé grand chose mais alors juste pour le cadre, ça vaut le coup d'aller y boire un verre en sachant que c'est un restaurant qui est plutôt destiné à une clientèle adulte donc c'est surtout des cocktails adultes avec de l'alcool etc mais moi je trouve ça vraiment cool qu'il y ait aussi ce genre d'endroit et c'est très sympa du coup de siroter un verre devant euh, l'énorme grande roue Mickey euh, et devant Paradise Pier d'ailleurs en parlant de Pixar, euh, je vous recommande également euh, de vous promener sur l'acheté et euh, de prendre des petits snacks à droite à gauche il y en a vraiment pas mal, moi mon préféré... <rire> C'est la glace au citron de l'Adorable of de Neige. Vous avez également la cantina à Star Wars Galaxy Edge. Si vous êtes fan de Star Wars, c'est un endroit incontournable. Là encore, pour boire un verre plutôt que pour manger, mais je vous le recommande. Toutes ces options-là, je vous recommande aussi de faire des réservations. N'y allez pas les mains dans les poches, parce que clairement, à part pour les snacks, je pense que vous avez zéro chance de pouvoir y manger. Et la dernière recommandation que je peux vous faire, là, c'est si vous avez un peu plus de budget, je ne l'ai pas testé, euh, mais je le ferai peut-être à ma prochaine visite, qui sait C'est de vous renseigner pour les packages. Donc vous avez des packages où vous mangez dans des restaurants, et vous avez ensuite un emplacement privilégié pour la parade, ou pour le spectacle nocturne, ou pour le spectacle frozen, euh, qui sont donc du coup des restaurants thématisés, avec également des petits cadeaux. Euh, J'ai aucune idée du tarif, je pense que ça vaut le coup de se renseigner. Euh, mais je pense qu'en tant que fan Disney ça doit être un truc à tenter et apparemment les emplacements sont dingues puisqu'ils vous sont réservés et vous arrivez au dernier moment et paf vous êtes bien installé. vous avez juste à vous mettre comme ça et à regarder le feu d'artifice ou le spectacle Dans les choses à ne pas rater, euh, pour moi vraiment Disneyland Resort c'est un parc donc il faut vraiment profiter et savourer le moindre détail donc quand je dis Disneyland Resort je parle aussi de California Adventure bien évidemment mais euh, ce sont des parcs qui sont gorgés de petits détails et qui sont magnifiques. Il y a énormément de choses à Disneyland Resort que nous n'avons pas chez nous. En priorité donc Pixar Pierre, Galaxy Edge aussi. Je ne l'ai pas vu à Walt Disney World mais à Disneyland Resort c'était vraiment quelque chose à voir. Je trouvais que l'immersion était complète et j'ai adoré. Euh, je pense également à It's a Small World qui est quand même la version originale avec sa devanture blanche qui est magnifique. On a également le quartier de Town, euh, avec, donc du avec Mickey, Roger Rabbit et ses amis. Euh, qui est très coloré et qui est là encore euh, assez original vous l'avez dans certains autres parcs mais c'est quand même à voir comment oublier Carsland euh, qui là encore est sublime même sans être fan de Cars vous allez forcément en prendre plein les yeux avec ce land-ci vous avez des versions inédites d'attractions je pense notamment à Haunted Mansion, la version est unique au monde, elle est parfaite toutes les attractions que vous avez là sont les attractions originelles en fait donc elles ont une âme, elles ont, elles ont quelque chose, il faut aller les voir il faut également découvrir le show Frozen euh, qui est parfait on a du mal à croire que c'est un spectacle de parc Disney, tellement il est magnifique. Il pourrait être à Broadway, littéralement comme ça, que moi j'irai le voir. Et je leur donnerai tout mon argent à Disney pour le voir. Et également les spectacles nocturnes qui sont uniques dans leur version. Et pour ça, je vous recommande vivement de prendre un plan du parc à l'entrée. Et dès que vous arrivez sur le parc, ce que vous faites, c'est que vous regardez les emplacements et vous prenez votre face passe Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont euh, cumulables. Donc si vous prenez votre face passe le plus tôt possible vous aurez votre placement pour la journée, je pense principalement à World of Color, et vous pourrez ensuite les accumuler au fur et à mesure de la journée. Puisque je vous parle des fast-pass, il me semble que j'en ai pas parlé encore dans la vidéo. Ça fonctionne exactement comme à Disneyland Paris, comme je vous le disais, vous pouviez également scanner pour l'avoir sur le téléphone, mais c'est un à la fois. Voilà, pas plus compliqué que ça, en sachant que bah du coup, l'emplacement de votre spectacle et principalement de World of Color vont dépendre de ça. Pour World of Color, vous avez quand même la possibilité de ne pas avoir de fast-pass et de découvrir le truc, mais vous n'aurez pas les meilleurs emplacements. Croyez-moi, d'expérience. Si vous aimez les rencontres de personnages, vous allez en prendre plein les yeux à Disneyland Resort. Déjà parce qu'il y a énormément de personnages que nous n'avons pas en France. Je pense notamment à Fée Clochette et ses amis, à plein de personnages Pixar qu'on n'a pas, aux personnages de Star Wars aussi qui se baladent. Euh, ce que je vous recommande vivement, c'est d'utiliser l'application parce qu'ils se promènent, ils n'ont pas forcément de photo location fixe. De bien arriver aux horaires qui sont indiqués par contre, histoire de ne pas vous faire avoir. Il faut savoir que quand on y a été en août dernier, et ça nous avait vachement surpris d'ailleurs, vous l'avez sûrement vu en vidéo, euh, les fans Disney aux états unis n'étaient pas si emballés que ça à l'idée de voir les personnages. C'est sûrement parce qu'ils les ont toute l'année et que bah du coup c'est un peu moins exceptionnel que pour nous. Mais vous avez quand même moyen de rencontrer pas mal de personnages dans la journée. Donc si vous aimez ça ou que votre personnage préféré est là, foncez Et d'ailleurs, euh, petit tips aussi qui peut être utile sur place. Sachez que euh, quand on a été à Disneyland Resort, il n'y avait pas beaucoup de monde au pavillon des princesses. En sachant le temps qu'il faut, euh, nous, pour les rencontrer au pavillon des princesses, je vous le recommande vivement, en sachant que là-bas, il y avait donc trois princesses qui étaient mystères, si ma mémoire est bonne. Et donc, vous vous promeniez dans les, dans les petits trucs pour les découvrir, il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat, c'était impressionnant. Et enfin, euh, on m'a également demandé quelles étaient les attractions euh, qu'il fallait zapper, surtout quand on n'avait pas beaucoup de temps. La question est extrêmement pertinente, mais euh, elle est difficile à répondre, dans le sens où, pour moi, même des attractions qu'on a déjà en double à Disneyland Paris sont intéressantes à découvrir parce que ce sont les attractions originelles. Si je devais euh, te donner des attractions qu'il ne faut pas aller voir ou qu'il faut zapper si t'as peu de temps sur place, ça va être Buzz l'éclair parce que c'est la même version que chez nous. Mais il me semble en moins bien en plus. Ça va être euh, Peter Pan parce qu'il y a tout le temps du monde et que c'est la même version encore une fois, mais vraiment la même version au mètre près. La seule différence c'est la façon dont tu rentres dans le char, mais après c'est pareil. Après Star Tour, et je suis même pas sûre qu'il l'est, pour le reste, euh, je te conseille de ne rien rater vraiment et au contraire de te renseigner sur les versions d'attractions qu'on a chez nous et qui sont aussi là-bas pour voir s'il y a des différences entre les deux. Et peut-être les découvrir de tes propres yeux, ça peut être vachement sympa. Oui, je, je me lâche sur la fin, je dis-tu. Mais c'est parce qu'il faut savoir que j'ai construit cette vidéo en demandant euh, votre avis sur Instagram. Et donc pour répondre à toutes vos interrogations. Voilà ma piste Army pour cette vidéo. Euh, organisation Disneyland Resort. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Je sais pas si je serai forcément la plus calée pour ça. Mais si vous avez déjà été dans ce parc et que vous avez des conseils, des astuces. Ou que vous voulez répondre à d'autres membres de la piste Army qui sont un peu perdus. N'hésitez pas, la parole est à vous et moi j'adore vous lire donc je suis trop contente. En attendant la prochaine, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Ah bah en post générique, ce que je vous propose, c'est de me dire si euh, ça vous plairait du coup prochainement que je vous fasse une vidéo... Sur mes conseils pour euh, remplir une valise pour partir à Disneyland. C'est un truc qui m'avait été suggéré par le monde de la Pixie Army, Lorraine, si tu passes par là. Et c'est vrai que j'ai pas mal de petites astuces voilà, pour optimiser l'espace, euh, savoir ce qu'il faut prendre, ne pas prendre, etc. C'est une vidéo qui me plairait beaucoup de faire, mais euh, bah, vu qu'on est en plein confinement, je me dis que c'est peut-être pas le bon moment. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et euh, j'ai hâte de lire vos retours. Bisous!